Rabalaire, ça veut dire. Ça, ça désigne une personne qui n'est jamais chez elle, qui est toujours à droite à gauche, toujours à traîner, euh, qui a un chez soi, hein, c'est pas forcément un sans-abri, mais. Euh, voilà, c'est un peu quelqu'un entre le vagabond et le pic-assiette, quoi. Voilà. Euh, et, et donc le, ben le roman, pour. Finalement, c'est les aventures d'un mec qui s'appelle Jacques Bangor, qui a la quarantaine passée. Euh, qui se complaît un peu dans l'enfance, qui est homosexuel, qui aime beaucoup, euh, qui aime beaucoup draguer les hommes. qui se retrouve à avoir une drôle d'histoire avec une prostituée. C une av il n'a jamais d'aventure avec des femmes, mais là il veut voir une prostituée qui lui plaît, à Clermont-Ferrand. Et puis euh, il a aussi une histoire avec euh, un village, il fait beaucoup de vélo, il va, il va, euh, il va découvrir un village plus, plus, plus précisément, un village qui n'est pas très loin de chez lui, qui est à 60 km de chez lui, et il va le découvrir un peu plus précisément et surtout, il va rencontrer des gens qui vont lui donner envie d'intégrer, de, de, on va dire, ce village. Le village est un peu particulier, il y a notamment un curé qui est très, euh, qui est très haut en couleur, quoi, euh, qui va dormir avec les paroissiens, euh, quand ils sont trop seuls, notamment suite à la, à la perte d'un être cher. Euh, il va découvrir un vieux berger euh, qui vit euh, dans la montagne, comme avant, sans eau courante, sans électricité. Euh, il va découvrir euh, là dans une, une gnôle qui, enfin, qui rend puissant, physiquement, sexuellement, qui donne envie de l'autre. Et, euh, et puis voilà, il a, il a, en fait il y a plein d'aventures, je ne peux pas trop commencer à résumer. Disons que quand on commence à résumer ce, ce roman, euh, ça prend beaucoup de temps. Quoi, voilà. Mais, Disons qu'il vit plein d'aventures et surtout on vit les aventures de Jacques au... il y a beaucoup de péripéties. On les vit un peu dans sa tête, quoi. Voilà, avec tous les doutes et toutes les questions qui se posent et tous les questionnements qui se remue sans cesse. J'ai toujours aimé les romans où il se passait beaucoup de choses et effectivement ça commence avec avec Cervantes ou euh, Céline, ouais moi Céline, le voyage au bout de la nuit, crédit, il passe énormément de choses. Euh, je. Bah, pff, je ne suis pas non plus hyper à l'aise. Enfin, L'autofiction m'intéresse très peu. Enfin, en même temps, j'en lis. Hein. Je lis des, des auteurs contemporains. Quoi. Mais pour moi je, moi, je suis très attaché à la fiction. Euh, je suis très. Euh, comment dire Mais je pense que même. C'est pas même politique, quelque part, pour moi, l'idée de la fiction, l'idée de. Euh, d'inventer, de réinventer le réel, de même de le réenchanter, de, de rendre les choses improbables, de rendre des choses improbables, de les rendre possibles euh, et de les faire exister. Euh, voilà, ça c'est des, ça c'est des choses qui m'intéressent. Enfin, la, la littérature et même le cinéma finalement, c'est, euh, je pense que c'est, euh, euh, c'est à ça que ça, ça doit servir quoi. Je, après. Ça reste toujours de toute façon, ça reste toujours un regard avec ma vie. c'est quand, quand même ma vie réinventée. c'est enfin, une façon que j'ai d'inventer ma vie, une chanson, une façon que j'ai d'inventer de, de, de, le réel. Jacques Bangor c'est un double fantasmé, c'est une façon de, ouais, de refaire le monde et de faire un monde de construire un monde aussi qui s'accorde à mes désirs quoi. Faites fait, a était le premier titre de mon premier long métrage qui s'appelle Pas de repos pour les braves. Euh, ça a commencé par être un roman, ce scénario de long métrage, et qui, qui n'a pas été publié, et j'ai fait euh, ce long métrage. Et euh, c'est marrant parce que je ne lui ai pas donné le titre parce que j'étais pas très content du film. Et je me disais que qu'il fallait que je garde ce titre pour... Euh, pour un film ou pour un film, je parlais à l'époque, que j'aimerais mieux, quoi, que je préfère, qui qu serait, qu serait plus. abouti. Et euh, euh, non, et ce, ce roman, euh, ouais, ça part d'un film, ça part de. Façon, ça rebrasse des questions de mes films, des, des, des questions et des thématiques de mes films. Euh, et je pense que de tous mes films, tout en inventant de nouvelles. de, nouvelles, de, de, de, de, de, de nouveaux films narratifs. Quoi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis très content d'avoir gardé ce titre pour ce roman. Parce que ça lui va, ça lui va vraiment comme un gant. Quoi. Il y a ce triangle entre Montpellier, Toulouse et, et Clermont-Ferrand, qui est un peu mon, mon territoire d'élection. C'est le territoire dans lequel je suis à l'aise et euh, dans lequel je me sens bien. Peut-être aussi, aussi le territoire que je connais le mieux. Et euh, parce que finalement, c'est un territoire réinventé au sein de ce triangle, mais je m'appuie quand même sur des, des éléments réels, quoi, sur des, des lieux que je connais réellement, que j'ai peut-être décrit d'une façon, façon pas forcément fidèle à la réalité, mais je m'en suis sacrément inspiré. Euh, c'est... Euh, oui, je ne sais pas. Je, je, je, je, finalement, peut-être que je me, sens, euh, je me sens hyper légitime et hyper à l'aise à, à réinventer ce, ce territoire, ce monde-là. Alors non, la fiction ne veut pas dire le fantastique. Euh, ouais, moi, pff, là, là c'est un roman sur, le, le, sur lequel j'ai laissé aller la plume et ça fait partie de mes... Comment dirais-je Les genres font partie de mon fond, du fonds culturel que j'ai pu accumuler depuis, euh, depuis ma plus tendre enfance. Je pense, effectivement on peut penser au fantastique euh, parce que effectivement on va dans l'au-delà, On va dans, on explore des territoires au-delà au de la vie, euh, des, même des, télé, des territoires. Il des, des, des, y a des mondes hallucinatoires, mais euh, on Comment dirais-je, il y a aussi du policier, il y a aussi de la chronique sociale. Euh, et j'aime bien mélanger, on va dire, la. la euh, j'aime bien mélanger, ouais, finalement, des, bon, les genres, mais aussi des, des. Des choses du quotidien, de la banalité du quotidien, choses très triviales, même, avec euh, des choses plus mythiques, plus. Euh, euh, comment dirais-je, plus. Euh, plus euh, oui, plus mythique, ouais, parce que je pense que le genre, finalement, il y a un côté comme ça, quoi. Le, le, le fantastique, il y, a, il, y a, il y a quelque chose de, de, qui a à voir avec le mythique. Euh, et puis, euh, je ne sais pas, c'est marrant, parce que ça a à voir avec aussi la recherche d'universalité, aussi, je pense. Le, le, le polar, le fantastique, le gothique, même il y a, je pense qu'il y a un passage qui est même quasiment gothique, euh, quand, quand ils vont déterrer le mort, quand le curé va déterrer le mort pour aller le réenterrer dans le cimetière, euh, Bon, <rire> on est un peu obligé de passer à Dracula. Euh, et et mar... je pense que c'est des choses que je partage avec le commun des mortels. Quoi. Avec, ça fait partie de notre fond culturel commun. Et je pense que ça, ça aide à l'universalité du propos. Il y a, je, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Mmh. Euh, non, il y a deux choses. Il y a le désir, il y a le sexe et il y a l'amour. Ah, voilà. Je pense que... Euh, je pense que la vraie, le vrai, la vraie histoire d'amour de Jacques, elle est finalement avec, euh, elle, est, elle, est une, elle, est, elle est, asexuelle. Hein. Elle est sans sexe. Elle est avec le curé. Quoi. fondamentalement, c'est là que la fusion s'accomplit. Euh, voilà. euh, sur le sexe, euh, sur le sexe, je ne suis pas persuadé que ça soit forcément totalement déjanté, salé, parce qu'il se retrouve à baiser avec une vieille euh, à un moment qui. Euh, euh, qui a les mêmes dispositions qu'une jeune femme, enfin, en tout cas, qu'une femme avant la ménopause. Euh, et, oui, il y a des, des, des moments comme ça, mais sinon, je, honnêtement, je ne suis pas sûr que ça soit si déjanté que ça. C'est des cris, c'est assez jubilatoire. J'aime beaucoup écrire des, des scènes de sexe. Euh, parfois, c'est un peu trop parfait. Euh, et, mais, euh, et puis, je pense que c'est... Je l'écris plus dans une dans une d'une façon jubilatoire que déjantée, je pense. Voilà. Je, euh, et et puis, oui, après, la troisième question, qui est la question, je pense, un peu essentielle, c'est la question du désir, quoi. Voilà, de, euh, effectivement, il est un peu mu par son désir, là, le Jacques. Et puis, euh, c'est euh, qu'est-ce qu'on en fait et, et je crois que la, la quête ultime du roman, et j'en reviens au, au début, c'est que, euh, finalement, cette, cette, euh, vu que le sexe n'est jamais totalement satisfaisant, euh, même si euh, on peut avoir l'impression qu'il est dans des, dans des relations plutôt sexuelles, plutôt plutôt satisfaisantes et plutôt pleines, et ça reste quand même satisfaisant. Et sa quête quand même finalement, euh, c'est euh, ma quête à moi aussi, c'est de voir, de, de, de chercher l'accomplissement euh, du désir autre que dans le que dans le sexe. Quoi. Et donc pour, pour rendre l'amour. Euh, oui, une quête d'amour éternel, je dirais quoi. Sur la fin, euh, disons, je, bon, mar... en fait, c'est marrant parce que quand j'ai terminé le bouquin, euh, je me suis dit bon, c'est bien de le lâcher comme ça, de le lâcher en plein vol, en pleine extase finale, mais. Euh... 15 jours, 3 semaines après. Alors, je n'arrive pas à savoir ce qui est de l'ordre du baby blues. J'avais quand même du mal à lâcher tous ces personnages avec lesquels j'ai vécu pendant 5 ans. Ouais, ça a été. Euh, ouais, je, peux, je, peux, je parle vraiment de baby blues, qui m'arrive assez rarement d'ailleurs. Et on l'a toujours, mais j'en parle rarement, quoi. Et, et je me suis dit, ouais, je me suis dit, je me suis dit, euh, merde, j'ai peut-être arrêté le roman au moment où ça devient intéressant, quoi. Donc, je me suis mis à penser à une suite. Je l'ai, qui me trotte en tête, mais j'ai l'impression que ça s'étiole, quoi. Alors que, que ça, je, je, je pense que c'était plus l'envie de continuer à vivre avec ces personnages dans ma tête que l'envie d'une suite réelle. Et de toute façon, moi, il me faut quand même un petit moment de gestation avant de me relancer dans un roman, quoi. Voilà. Je pense que je referai un film avant, déjà. <rire>